Bienvenue à Winman, bienvenue au marathon du mois de juin, 30 vidéos en 30 jours. Vidéo très attendue aujourd'hui, on parle ici du Sour Kenji distribué par Abba Medix, un produit qui m'a été fortement recommandé sur Instagram, vraiment, vraiment. Euh, pourtant, c'est un produit hybride à dominance Sativa. On sait que Winman, euh, c'est pas sa préférence, euh, les produits Sativa. On sait que le produit Sativa, ça bosse un peu plus, plus énergétique. Ce que je recherche, moi, dans le cannabis, c'est plus un buzz indica, plus relaxant, plus écrasant. Sour Tenji. Donc, Sour Tenji, c'est quoi? J'ai été voir sur le site de Leafly. Leafly. C'est du East Coast Sour Diesel. Un phénotype de Sour Diesel. Mélangé en Tenji. Donc, Tenji, là, c'est euh, des agrumes. On sait que les agrumes dans le cannabis donnent vraiment un buzz de sativa, que ce soit citronné, pamplemousse, orange, orange. je a déjà pensé au Tangerine Dream de San Rafael, qui est un buzz de sativa qui goûte l'orange. Une chose qui est très très intéressante avec le sour tangerine c'est que la terpène dominante est la myrcène. Quand la myrcène est à petite dose dans le cannabis ça donne un buzz sativa. Quand il y a beaucoup de myrcène, ça donne un buzz indica. Donc, je, je me pose la question si la myrcène et la terpène avec le plus de concentration, puis que c'est un buzz sativa, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup de myrcène. Fait que s'il n'y a pas beaucoup de myrcène, il doit pas avoir beaucoup de pinène. Il doit avoir encore moins de cariofilène encore moins de limonène et vraiment très peu de linalol. Qui sont les cinq terpènes dominantes du Sour Tenji? Là, on nous indique que c'est un buzz hybride sativa. Donc, il n'y a pas beaucoup de myrcène. Parce que s'il y avait beaucoup de myrcène, ça serait un buzz indica. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de terpènes à l'intérieur de ce cannabis-là? Ce qui va être goûteux. Donc, avec cet ensemble de terpènes-là, ça va nous donner un produit fruité citronné diesel selon le site de la SQDC. On sait que le site, le site de la SQDC n'est pas toujours à point. Hein? Vous allez me dire peut-être que tous les goûts sont dans la nature. Peut-être, mais quand on goûte l'orange, ça donne un goût d'orange pour tout le monde. C est, c est, c est, si ça goûte l'orange, ça goûte l'orange. Peut-être que tu n'aimes pas l'orange. Peut-être que moi, j'aime l'orange, mais ça donne le même goût pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça, mais c'est le même goût. C'est le même goût, c'est la même chose. Donc, 23.90, euh, sans plus tarder, on va ouvrir le Sour Kenji. N'oubliez pas ce soir de regarder le Canadien, deuxième partie de la finale de la Coupe Stanley. Oh, particulier. Boost. Boost, c'est quoi? C'est une pochette d'humidité à 62%. Très, très très mou, très humide, euh, grâce à la pochette d'humidité. Euh, besoin de lunettes, besoin de lunettes, on voit plus rien à euh, mon âge. Wow! Shit, man! Wow! Man! C'est comme euh, C'est comme la voûte! Man, c'est. C'est en haut de tous les produits à 25$ qu'on connaît, là. Il y a autant de tricônes que la voûte. OK? Encore un produit sessiva. C'est plat parce que c'est pas le buzz que je cherche. Ça a un petit goût d'oranger, mais un petit peu dégueulasse. <rire> mais, mais la qualité, encore une fois, my god, my god. Euh, on prend le temps de regarder ça. Allez voir mon Instagram. Le lien est en bas dans la description. Winman, chasseur de phénotype sur Instagram. Euh, appuyez sur ma story. Je, je mets beaucoup, beaucoup de story. Hein, on ne pas c'est quoi la story. Si vous, qui, vous cliquez sur ma photo de profil. Il y a des euh, vidéos là, qui durent euh, moins de 24 heures. Après ça, ça s'efface. Euh, J'annonce un peu des nouvelles. Euh, des vidéos qui s'en viennent, tu aller voir ça sur mon Instagram euh, qualité qualité man ok, je te montre ça de plus près euh, à la caméra et puis on enchaîne tout de suite ensemble, je vais rouler de joint avec toi, ok? Sour Tenji man il est comme la voûte il y a vraiment là, plus de trichomes que que la moyenne, là, vraiment euh, ce qui est un peu plate, peut-être un petit peu de feuilles un peu de feuilles. C'est pour ça là, que c'est pas à 27, 29, 32 35 Mais vraiment, là... J'aimerais beaucoup, beaucoup... Qu'ils nous sortent un produit Indica. Bon, je pense qu'on le voit très bien comme ça. Je ne peux pas vous le montrer plus que ça. Mais ceux qui ont déjà essayé la voûte... Vous avez vu de vos propres yeux ce que ça avait de l'air, le look... Mais ben ici, j'ai le même produit, j'ai la même qualité. J'ai plus de feuilles, j'ai plus de feuilles, OK? C'est pas la même qualité, j'ai plus de feuilles, OK? On, on, ces feuilles-là, ça, c'est pas ça qu'on veut fumer, là. Sinon, j'ai ça aux poubelles. Ils prennent ça pour du hache. Mais écoutez, il y a plus de feuilles, OK? Mais regardez, Tricon, je pense que vous le voyez très bien. Ok, on enroule là immédiatement. Ok, on est de retour avec euh, le Sour Tenji. Je vais égrener deux cocottes. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram. Euh, un peu de feuilles, un peu de feuilles, mais beaucoup, beaucoup de qualité. C'est très humide, très humide. Euh, le boost est, en est là. En est la raison. Donc euh, rapidement comme ça, l'arôme, j'aime mieux le Tangerine Ring de San Rafael, mais. Ce que j'aime aussi des produits de San Rafael, c'est la couleur. Hein. Il y a des tricons, il y a de la couleur, c'est. autre chose. Hein. Bon, ça, ça, ça sent fort. Ça sent, ça sent l'orange, euh, ça sent, euh, c'est différent que le green Dream, c'est pas la même euh, arôme exactement. On va enrouler un, papier OCB. Quel papier vous utilisez, vous autres? Écrivez ça dans les commentaires, quel papier vous utilisez? Raw? Raw noir? Raw organique? Bon. Je le mets à feuille de côté, puis là, je l'ai mis dans le joint. Donc, vraiment, c'est euh, vraiment surprenant là, le tricône qu'il y a là-dessus, mon chum. À bas mes Dix, euh, je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux. Ils ont le cas orange. Sour c'est agrume pis cas orange c'est encore orange je vais tu expliquer pourquoi il sort dominant syndicat l'autre produit? Mais je comprends pas pourquoi il sort deux produits à l'orange, man. Sac, ça manque d'imagination. Critical Orange Punch. L'autre c'est Sour -tangie. À moins qu'il y ait une plante mère là-dedans, qui ont utilisé. Critical Orange Punch. On d'aller vite. Si... Peut-être que c'est ça, man. Peut-être qu'ils ont la même... Euh, même mère ou même père. Parfait. Donc, je regarde rapidement, le Critical Orange Punch. On va aller voir les, dessins, les parents du Critical Orange Punch. Parfait. On va en bas, hein, sur le site de l'Effly. Si on va en bas, on va voir l'arbre généalogique. Mais il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici avec le Critical Orange Punch, l'autre produit de AbaMedic. Je voulais vraiment voir s'il avait pris... Euh, en tout cas, peu importe là. On allume ça. Sour Tangy, l'enveloppe blanche. D'abord Medix. On va pas être écrasé. Ça va nous réveiller un petit peu. Donner peut-être un peu d'énergie. 17% de THC. 17.47. Peut-être un compétiteur au... San, San Rafael Tangerine Dream. Ou Tangerine Dream de San Rafael. Peut-être un compétiteur. Donc ceux qui mon live ne fonctionne plus. Pour ceux qui seraient peut-être, je vais vous dire ça, là. S'il est bon, peut-être que vous allez pouvoir sauver des 5$, hein? c'est 5$ de moins que le Tangerine Dream de San Rafael. Santé-bonheur, dirait le show de boucan. Bon, à la fin, là, un petit goût d'orange, ça sort beaucoup plus. Euh, goûte l'orange. Rien à dire de mauvais. Beaucoup de tricônes. Euh, pour les deux, trois feuilles, t'as rien à dire pour les deux trois feuilles. Euh, 23,90$. Euh, la voûte était vraiment très, très doux. Lui, peut-être qu'il était un petit peu plus fort. Peut-être qu'il était un petit peu plus hybride que, que, que la voûte. La voûte, le mandarin cookie. mandarin cookie. Peut-être qu'il était plus sativa. Il est plus hybride. Il est plus hybride... Euh... La voûte c'est incroyable le mandarin cookie la qualité. Mais je ne serais pas sur le buzz. Euh, écoute, la basie, si t'aimes l'orange, moi, moi je ne le rachèterai pas. Okay? Parce que je veux quelque chose de plus écrasant. Mais si t'aimes les euh, hybrides Sativa. Pas trop Sativa. Hybride Sativa. Écoute, hybride Sativa. À l'orange. Prends ça, man. Il goûte moins l'orange que le Tangerine Dream. Mais euh, il buzz plus que le mandarin cookie la voûte. Je te parle, là, buzz là, pour euh, Sativa. Les deux ne sont pas des Sativa. Les deux, ce sont des hybrides. Les deux, là, je parle de Sour Tenji et de Mandarin Cookie. Les deux sont hybrides. Mais je trouve que lui, il est plus hybride. Tandis que l'autre, il tire vraiment sur le Sativa. Mais lui aussi, il tire sur le Sativa. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Il goûte l'orange, man. Hein? Il goûte l'orange. Je reste là-dessus. Il y a d'autres vidéos à faire aujourd'hui, ce soir. N'oublie pas de regarder la vidéo. Produit à l'orange euh, de qualité. Vraiment de qualité. Un hybride euh, dominance Sativa, euh, vraiment de qualité. Alright, t'aimes l'orange, tu l'achètes. Et puis, euh, si t'aimes les produits Sativa, là, en bas de 25$, je te suggère. Ciao, je t'adore.